Yes! <rires> Vidéo solo. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, Sabrina est partie, tout fout le camp. En fait, sur cette chaîne, en plus des vidéos qu'on fait avec Sabrina, il va y avoir deux playlists différentes, bien distinctes. Une pour Sabrina, qui. Enfin, je n'est pas là. Et une pour moi. à quoi vont servir ces playlists? Bah, tout simplement, en fait, à vous montrer un peu l'envers du décor. Euh... Euh, chacune de notre autre côté, juste pour vous montrer un peu nos humeurs à l'instant T. De courtes vidéos euh, sans vraiment de montage. Euh, vraiment pour vous montrer en fait au final, euh, bah. Non, sans présent. Là, tout de suite. Wow, quoi wow. Moi, mon premier feels, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, bah tout simplement, euh, ça va être euh, bah, le fait que Sabrina n'est plus là. <rire> Comment je fais moi mes vidéos sans elle <rire> Mais bon, c'était juste au final un message d'amour pour Sabrina pour lui dire qu'elle va me manquer. On se retrouvera dans 6 mois, certes, mais 6 mois c'est long. fais pas trop de trucs sans moi Attends-moi. Bon voyage à toi. On se retrouve dans 6 mois pour faire la fête parce que je compte bien faire bien la fête là-bas. Bah, ça va être tout. Hein. Cette vidéo-là elle sera un peu plus montée parce que, vu que moi je suis pas au Japon, j'ai envie de dire j'ai le temps de monter. Hé, <rire>